bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une séance de fitness box niveau débutant dans cette situation de confinement il est important de garder une, une activité physique régulière donc je vous propose de, de nous inspirer en fait de l'organisation temporelle des combats de boxe, à savoir des reprises d'une minute trente à deux minutes pour les plus courageux et des temps de pause de 45 secondes à une minute. Donc euh, vous allez avoir besoin pour cette séance d'une paire d'altères, d'un tapis. Bien sûr si vous n'avez pas d'altères, deux bouteilles d'eau euh, feront amplement l'affaire. Et euh, sans oublier bien sûr votre motivation et votre bonne humeur. Donc nous, nous allons commencer par un échauffement progressif euh, et complet. Cette étape est très importante, euh, ne surtout pas négliger puisqu'elle va nous permettre de nous préparer psychologiquement et physiquement mais euh, aussi et surtout à euh, prévenir euh, les, les blessures. Donc commençons l'échauffement. On se met debout, les pieds, largeur des épaules, on contracte les abdominaux, on rentre le ventre, on fait des cercles avec la tête, là c'est pour mobiliser la colonne cervicale, on en fait 10 progressivement et lentement. 2, 3, on en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre. Après, on regarde au-dessus de l'épaule droite et au-dessus de l'épaule gauche. On en fait 10 aussi. Deux. 10 à droite, 10 à gauche. Et là, enfin, on va finir par regarder le sol et le plafond. Monte en poitrine et je monte en douceur. 2, 3. Et on en fait 10 comme ça. OK Quand on a, fait, quand on a bien mobilisé la colonne cervicale, on descend, on mobilise l'épaule, donc les muscles de, de l'épaule, les deltoïdes et l'articulation. Donc là, on va tendre les bras à l'horizontale et des petits cercles. 10 rotations vers l'avant, 10 rotations vers l'arrière. On va augmenter l'amplitude, 10 grandes rotations vers l'avant, 10 vers l'arrière, parfait, quand on a fait les, euh, les 10 rotations, on va mobiliser euh, l'articulation du coude en faisant d'une pierre deux coups, on va, on va apprendre des techniques de boxe et euh, mobiliser cette articulation là, donc là je vais vous demander pour les droitiers d'avoir le pied droit à l'arrière, on se met de trois quarts, les avant-bras à la verticale, les coudes serrés au corps, on appelle ça une garde euh, en boxe les mains au niveau des joues okay. et là on va faire des directs du bras avant et du bras arrière alternés donc 10 directs gauche, droite euh, c'est un mouvement rectiligne d'accord mouvement de piston rectiligne et on imagine qu'il y a une, une cible juste devant moi, un adversaire imaginaire et je viens toucher le menton de l'adversaire on le fait 10 fois on passe la hanche, l'épaule et on rentre le bras dans un tuyau 3, 4, 5, 6, et on regarde l'adversaire. 7, 8, 9, 10. On continue avec des crochets. Le crochet, c'est je viens toucher la joue de mon adversaire. Le mouvement est circulaire, trajectoire circulaire. Le bras est à l'horizontale et le coude est à 90 degrés euh, euh, et est maintenu à 90 degrés. Et on revient à chaque fois au niveau de la garde. Donc on va en faire 10, alterner bras gauche, bras droit, 1, 2, revenez bien en garde après chaque mouvement, 6, 7, 8, 9, 10, parfait, et on va finir par des hypercutes, hypercute c'est un mouvement du bas vers le haut, 1, 2, imaginez que vous venez toucher la pointe du menton de l'adversaire, vous en faites 10, en regardant bien l'adversaire en revenant à chaque fois au niveau de la garde, quand on a fini, ça, on va travailler les membres inférieurs. Donc, on va faire un travail un peu trop préceptif, donc d'équilibre. Euh, on va mobiliser les récepteurs musculaires et, et ligamentaires. Donc là, on va se mettre sur une jambe semi-fléchie. On plonge, on met tout le poids du corps sur cette jambe. On plonge, on lève la jambe arrière. Et on essaye de tenir 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Quand on a fini 10 secondes, on change des jambes. On fait la même chose avec la jambe droite. On revient après, quand on a, on a fait les 10 secondes d'équilibre sur la jambe gauche. Et là, on va faire la même chose, niveau 2, en, en, en effectuant des flexions-extensions de la jambe. On, y va, on, on plonge vers l'avant, on lève et on va en faire 10 flexions-extensions. D'accord Et là, même s'il y a un petit déséquilibre, ce n'est pas grave, on se, on se rééquilibre et on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on essaie de garder l'équilibre de bout en bout, 8, 9, quand on a fait les 10, 10, on change de jambe et vous verrez que ça travaille les quadriceps et les fessiers. On finit enfin par mobiliser euh, les chevilles euh, tout en travaillant le triceps sural. On y va, les deux pieds joints, on contracte bien les abdominaux, on inspire, on met les mains au niveau du bassin, on se met sur les avant-pieds et on, re, on, on pose les talons. On va le plus haut possible. Deux, trois, si on peut faire un petit mouvement de balancier en soulevant les orteils, c'est encore mieux. Quatre, cinq. Et comme ça, on en fait 10. L'échauffement est terminé. On passe au corps de la séance. Euh, donc, pour, euh, pour le corps de la séance, comme je vous l'ai dit, on va respecter euh, l'organisation euh, des combats. Donc De 3 à 5 rounds. 5 rounds pour les, les plus courageux, 3 rounds pour, euh, pour les débutants. Donc de, de 3 à 5 rounds, d'une minute trente, pour les, les débutants, à 2 minutes pour les concourageants. Ok Donc de 3 à 5 reprises, d'une minute trente à 2 minutes. Donc on va commencer par le round. Donc le round va, va, va comprendre en fait des techniques de boxe. On va faire, donc on va lier technique de boxe et renforcement musculaire. Donc, avec les poids ou les bouteilles d'eau si j'en ai pas. Donc, je vais vous montrer les mouvements pour un round à répéter 3 à 5 fois. Donc, on commence par être en garde. On l'a vu à l'échauffement, on est 2-3 quarts, jambes semi-fléchies, coudes collées au corps, les bras au niveau des joues. On va faire 4 directs alternés, gauche-droite. 1, 2, 3, 4, 4 crochets. 1, 2, percute. 1, 2, 3, 4. Quand on a fait les, euh, les techniques de poing, je me mets en position de squat. Les deux pieds un peu plus que la largeur des épaules. Donc là, je vais venir tendre les bras vers l'avant pour l'équilibre. Et je vais venir m'asseoir sur un tabouret imaginaire derrière moi. Les fesses bien en arrière. Et je remonte. Et j'en fais 4, 2, 3, 4, 4 fentes avant, je me reviens en garde, 4 fentes avant, je viens faire un grand pas vers l'avant et c'est le genou arrière qui vient toucher, presque toucher le sol, 1, je reviens, je change de jambe, 2, je reviens, 3, je reviens en position initiale, 4, je reviens en position initiale, quand on a fait les 4 fentes avant, je vais finir par des fentes latérales, toujours en garde. Fente latérale, je vais faire un pas de côté et je descends les fesses vers le talon. Et je reviens en position initiale. Un pas de côté, je descends les fesses et je reviens en position initiale. On en fait quatre. Les consignes de sécurité pour les squats. Gardez les genoux au-dessus des, euh, des chevilles. Je ne veux pas avoir de genou qui avance vers l'avant. C'est les fesses qui vont vers l'arrière, le dos bien droit. Et je viens m'asseoir sur un tabouret imaginaire Et je reviens. Pour les fentes avant, pareil, je fais un grand pas. Et ce n'est pas le, le genou qui avance, c'est le bassin qui descend. Et je reviens. Ok Donc ça, je refais un petit récapitulatif. Avec les poids, 4 directs, 4 uppercuts, 4 crochets. 4 squats. 3, 4, 4 fentes avant en position de garde. 1, en alternant chaque fois, jambe droite, jambe gauche. 2, 3, 4, 4 fentes latérales. Une à droite, une à gauche. Et on le fait deux fois. 4, et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4. Enchaîne tous ces mouvements pendant au moins 1 minute 30 et au plus 2 minutes. Quand le, la, le round est terminé, on a de 45 secondes à 1 minute de pause. Euh, N'hésitez pas à vous hydrater, à boire euh, de l'eau, à, à vous reposer et à refaire cette, euh, cet exercice pendant 3 à 5 reprises. Ok, on a une, une, un bourdon qui veut faire un peu d'activité physique avec nous. Allez, tu peux t'en aller. Et euh, donc, quand on a fait ces, ces cinq reprises, ces trois cinq reprises, on a terminé, on fait une pause un peu plus longue, de 2 à 3 minutes. Et on va attaquer le renforcement musculaire donc du tronc, des abdominaux et finir par une phase de, de gainage et ça sera une très très bonne séance déjà pour des débutants. Donc pour les abdominaux, moi ce que je vais vous proposer c'est travailler la partie supérieure des grands droits, là. ce qu'on appelle là les grands droits ce sont les, les crunchs ou les grands droits, partie supérieure des grands droits, partie inférieure des grands droits et les obliques. On verra dans d'autres vidéos comment travailler les transverses, euh, ça on le verra plus tard, mais pour l'instant la base c'est travailler l'ensemble de la paroi abdominale. Donc, on commence par la partie supérieure des grands doigts. Partie supérieure des grands doigts, contrairement à ce qu'on qu voit dans, dans certaines vidéos, il n'y a pas besoin de, de, de faire de mouvements trop amples. De petits mouvements sécuritaires vont vous permettre de travailler efficacement le haut des abdominaux. Je vais vous montrer. Donc, première des choses, je me mets bien à plat au sol. D'accord Les, les, les omoplates bien à plat, le carré lombaire bien plaqué au sol. Je lève les jambes à, 45 degrés, à 90 degrés. Pardon. 90 degrés hanches, 90 degrés genoux. Je vais mettre la pulpe, de mes doigts, la pulpe de mes doigts juste derrière la tête pour pouvoir laisser reposer ma tête. Je ne croise surtout pas hein, les doigts. Hein. Je ne tire pas sur les, les, les cervicales. Je laisse juste mes doigts pour que ma tête puisse se reposer un peu sur ces, cette pulpe-là. Et je regarde le plafond. Je laisse un espace entre le menton et la poitrine. Je ne veux pas avoir de flexion en fait, de la colonne cervicale. Je laisse un espace entre le menton et la poitrine. Et là, je vais faire du stato-concentrique, une phase de statique et des, euh, des contractions concentriques. Donc une phase de statique, je vais rester, je décolle les épaules. Vous verrez que là, la partie supérieure des, des grands droits est en contraction. Ou oui, est en contraction. Je reste bien là-haut pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Un, et là, je vais faire 10 répétitions. 2, 3, en, en montant les épaules et en, en redescendant les épaules. 5, 6, 7, 8, et en souffle en montant. 9 et 10. Première, première phase, travail du haut des, des grands droits. On va travailler après à la partie inférieure des grands droits. N'oubliez pas, pour une, un niveau débutant, c'est déjà très bien si vous pouvez me faire... Ça euh, proprement, et si vous suivez bien les consignes pour la partie inférieure des grands droits, je viens poser les mains au sol, je laisse bien mes omoplates au sol, le carré lombaire bien collé au sol, je rentre le ventre, je rentre le nombril, je contracte les abdominaux, je contracte le périnée si je peux, l'image c'est, je, je me retiens d'aller aux toilettes, entre guillemets, c'est plus, plus compliqué que ça, mais je me retiens d'aller aux toilettes, donc je contracte le périnée, les abdos, je lève les jambes à 90 degrés et là doucement, pied en flexion. Je viens venir poser les talons au sol en laissant, en gardant l'angle de 90 degrés et je remonte. Et je le fais 10 fois. 2, 3, 4, vous verrez que ça travaille le bas des abdos. 5, en douceur. Sans creuser le dos, 6, je rentre le ventre. 7, 8, 9 et 10. Parfait. Et là, on va finir par les obliques. Les obliques tout simples. Je vais venir lever une jambe. On va, on va, on va montrer avec cette jambe-là. Lever une jambe à 90 degrés. La main ou le bras qui est opposé à cette jambe se met derrière la tête. L'autre bras est au, au sol, main à plat au sol. Et là, je vais venir monter les épaules d'abord. Première phase, monter les épaules. Et faire une rotation longitudinale de la ligne des épaules en venant euh, euh, toucher avec mon, mon coude droit le genou gauche. Et je tiens 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je fais 10 répétitions en concentrique. 1, 2, 3, 4, 5. En douceur. 6. 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Cette main-là derrière la nuque. Ce bras-là, à plat au sol à 45 degrés par rapport à l'axe du corps. Je lève la, la jambe opposée et je tiens 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 parfait là vous avez travaillé les abdos la paroi abdominale d'une manière efficace hein. vous, vous, vous allez voir que il suffit de bien faire les gestes pour bien contracter euh, l'ensemble le, le, des, des, des, des abdos donc la phase d'isométrie juste avant la phase de statique va vous permettre en fait euh, le recrutement des unités motrices c'est-à-dire que ça va, ça va vous permettre d'être efficace dès la première contraction. Donc ça, c'est important. Quand on a fait ça, on a fait la partie supérieure des grands droits, la partie inférieure des grands droits, les obliques. On peut le faire de 2 à 4 fois. Vous, vous, vous répétez le cycle de 2 à 4 fois. Et donc là, ça sera vraiment une très très bonne séance. Et pour finir, pour finir, on va faire juste... Une phase de gainage, moi c'est un, un, un exercice que j'affectionne particulièrement, puisque c'est un exercice qui est complet et qui est, et qui est très très efficace. S'il ne fallait garder qu'un seul exercice pour moi, hein, ça ça ne, ça ne, ne, ne tient qu'à moi, c'est le gainage. Niveau 1, on est des débutants, donc on commence juste par genou au sol. Genou au sol, je viens mettre mes mains au-dessus de mes épaules, je viens poser les coudes. Et là, je tiens en contraction isométrique, là, en gainage, en, en respectant un alignement genou, bassin, épaule. Pour le niveau 1, ça c'est très bien. Vous allez alterner 30 secondes de, de, de gainage avec, bien sûr, 30 secondes de pause. 30 secondes de gainage, 30 secondes de pause. Et ça, vous allez me le faire Cinq fois. Pour les plus courageux, je vais me mettre sur les coudes. Pareil. Et je lève les, euh, les, euh, les genoux. Et j'ai un alignement pied, bassin, épaule. Et là, je garde cette position. 30 secondes. Quand les 30 secondes sont passées, je repose. 30 secondes. 30 secondes de gainage, 30 secondes de pause Voilà pour cette séance qui est quand même... Euh, qui est quand même une, une, une séance assez intense pour le niveau 1, mais euh, vous verrez, au début ça va être un peu, un peu dur, les premières séances vont être dures, au bout d'une semaine vous allez, euh, vous allez progresser et cette séance sera peut-être un peu trop facile. Donc je vous inviterai à, à, à aller à cliquer sur la, la séance niveau euh, intermédiaire. Voilà, donc en tout cas, j'ai été ravi de, de vous présenter cette séance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bye bye